Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble, et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement, le lien est dans la bio, et je te souhaite une bonne vidéo. Ce que je vous propose, si on joue un vrai front 3 avec 3 linebackers, on va profiter de ça, d'accord On va profiter du fait qu'on ait trois vrais linebackers et qu'on a un vrai front 4. C'est une force d'avoir ça, c'est rare mais c'est une force, ok ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est dans quelle ligue est-ce qu'on joue Est-ce qu'on joue dans une ligue où ça va plutôt courir, ou est-ce qu'on joue dans une ligue où ça va plutôt passer Ça va quand même changer pas mal de choses. Mais on est limité par notre effectif. Donc ce qu'on veut, c'est tirer le mieux possible de notre effectif, d'accord Donc, on va jouer à un front 4. Basique. Euh... Donc là, regardez, c'est très simple. Par exemple, si je veux retourner toute la ligne, j'ai juste à faire faire pivoter, retourner horizontalement, j'ai retourné toute la ligne. Donc c'est vraiment très très basique en termes en terme d'utilisation. Euh... Et c'est plutôt assez cool, en fait. C'est assez bien fait. Moi j'aime bien, alors je, un... je vais essayer de ne pas être trop autiste ce soir, je suis un peu autiste sur les bords, j'aime bien quand tout est aligné, mais je vais essayer de ne pas être trop autiste. Okay. Frédéric Miolland me dit RPO. Euh, ok, donc, allez on joue dans une ligue où il y a de la RPO. Donc, on a 3 linebackers, ok 3 linebackers, quatre vrais DB. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose c'est qu'on joue un split coverage. On va jouer un quarreur, parce que j'aime ça, et parce que du coup ça correspond à notre effectif. Notre effectif c'est trois vrais linebackers d'accord l'avantage de faire ça euh, hop, je vais y arriver l'avantage de faire ça c'est quoi c'est qu'on va avoir toujours une boîte à 7 d'accord l'attaque va avoir l'impression qu'on a une boîte à 3 à, à 5 pardon mais la réalité c'est qu'on a une boîte à 7 ok ça m'est impliqué dans le fit du coup vu qu'on va impliquer sam dans le fit on va mettre en apex là j'ai mon front 43 d'accord là j'ai mon front 43 mike on n'a pas besoin de le mettre à 5 c'est pour ça que je le mets à 4 ok on n'a vraiment pas besoin de le mettre à 5 donc euh, hop, on en profite, on descend à 4 yards. Ensuite, on a 4 dB qu'on va disposer du coup relativement bas sur le terrain parce qu'on va jouer cover 4. On va jouer cover 4, d'accord Du coup, pour jouer cover 4, on a besoin de nos safety à 10 yards. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, on a une boîte à 9. C'est-à-dire que sur tout le jeu d'options, nos safety vont pouvoir être impliqués dans le fit, okay sur la RPO, sur la speed option, etc. Nos safety vont pouvoir être impliqués dans le fit. Ces deux safety, on va les mettre inside shade de numéro 2. Et maintenant, on a deux corners qu'on va mettre 6 yards par 1 ou 7 yards par 1. Du coup, on va, on va dire qu'on a des corners qui sont plutôt pas trop pourris okay et qui peuvent jouer 6 yards par 1. Donc ça, ça va être notre formation de base. Okay là, l'avantage de ça, de ce template-là, c'est qu'on peut vraiment tout nommer. Donc là, par exemple, on va nommer notre adversaire. Euh... Ah, attendez, il faut que je reflippe re le front parce qu'en fait, il était dans le il était dans le bon sens ok allez c'est parti mode autiste où faut aligner les trucs ok voilà donc là on va pas mettre d'adversaire parce qu'on n'a pas besoin c'est un playbook ok personnel formation donc du coup ça c'est notre base donc en face d'un personnel 10 formation gun ok twins et c'est tout moi pour moi gun il n'y a pas de ni il n'y a pas de force là sur le jeu à part le grand côté, il n'y a pas de force visible, d'accord Donc du coup, pff, je ne vais pas m'emmerder, d'accord Pour moi, le seul truc qu'on doit noter, c'est ça. Et ça serait pas gun phare, ça serait gun FIB. Ok, running back, petit côté. FIB, formation into Bandari. Ok, mais on reviendra là-dessus plus tard. Et notre défense, du coup, ça va être... Front under, je vous explique pourquoi après. Enfin, 40, du coup, c'est une 43. Under, ok et sky c'est le coverage qu'on joue sky c'est cover 4 je vous expliquer après est-ce que pour l'instant ça va vous suivez ou est-ce que c'est euh, où est-ce que ça va trop vite donc je vais rentrer dans je vais rentrer dans les détails ok là ce que j'aime bien avec ces petites boîtes là c'est qu'on va pouvoir mettre plein plein plein de choses dedans ok plein de plein de petits détails et euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va là on va les remplir on va les remplir après d'accord maintenant on va juste on va juste parler des calls qu'on va faire sur le terrain moi ce que j'aime bien faire c'est mettre dans cette fameuse petite boîte que vous voyez là du coup que je peux modifier à l'infini hein, d'accord je peux mettre le texte au milieu etc mettre des couleurs c'est un vrai avantage donc moi j'aime bien mettre en rouge pour que ça se voit en rouge et en gras hop là donc là on va mettre tous les calls qu'on va pouvoir faire donc les premiers calls qu'on va pouvoir faire c'est les, les, les calls euh, faits par les joueurs dans notre package D'accord Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on nomme, ce, nomme ce premier package-là. Ok Donc, le package, ce que je fais, généralement, c'est que je le mets entre parenthèses ici. Et là, on va se dire qu'on est dans un, euh, je sais pas... Euh, euh, allez, on va dire... Euh, on prend... Alors, regardez, justement. Tiens, très bonne chose. Là, dans ce, donc, dans ce dossier-là que vous allez recevoir si vous téléchargez le Playbook FrenchGB, il y a ça... Qui est, un, qui est un document, du coup, avec plein, plein, plein, plein, plein d'idées de, de, de noms de package, ok Donc, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est, je vais en prendre un au hasard, euh, on va prendre, euh, euh, allez, euh, l'end Animals, d'accord Et, euh, du coup, euh, notre, notre package, ça va être Animals Package, notre base package va s'appeler Animals, d'accord Donc, du coup, là, notre, notre package de base, c'est Sky, ok euh, Sky, donc, avec un S, bon, du coup, c'est l'end Animal, on est un peu dans la merde, euh, pop, pop, pop, on n'a rien... On n'a rien, alors attendez, euh, laissez-moi trouver une logique à ça. Euh, bon, vous savez quoi, je ne vais, vais pas trop m'embêter, on va prendre, euh, disons, euh, allez, euh, hop, euh, on va prendre, euh... oh, j'arrive pas à me décider. <rire> on va prendre, allez, euh, pour, pour rigoler, on va prendre cow. Voilà, euh, essayez de prendre un truc qui est plutôt fa facile à dire euh, pour vos joueurs, ok Donc, euh, Animals Package, d'accord et du coup, c'est vos joueurs qui vont call la couverture, ok Nous, on veut, on veut que nos joueurs ils puissent s'adapter. Donc du coup, notre call ici, ça va être KO. D'accord KO pour dire qu'on joue Sky. Non, mais ça ne va pas. Il faut que je prenne un truc plus simple. On va, prendre, on va prendre Sky, on va prendre NFL Package et on va prendre Seahawks. Ça ira très bien. Ok Seahawks. Ok, Sky. Euh, euh, ok, euh, oiseau qui vole, euh, Seahawks. D'accord dans, dans votre logique, c'est plus simple comme ça. Donc du coup, on va prendre NFL. Ok, on va faire simple. Ok, Sky. Et du coup, le call de Sky, c'est Seahawks. D'accord. Ça, c'est notre coverage. Alors. Ah ouais, il y a Spider, Thierry. C'est pas mal. Eh, hey, bonjour, euh, Coach Basile. Cool de vous voir là. Je suis content. Euh, ok, bon, on repart sur l'end. Land animal. Ok, animals. Faut pas que je prenne trop de temps là-dessus, les gars. Et là, on va prendre... Spider, ça me semble bien. Ok, donc là on va call Spider, okay. ça c'est notre call sur le terrain. Ok, tout ce qui est du coup en majuscule entre les guillemets, c'est les calls qu'on fait sur le terrain. Donc là on va donner Spider parce qu'on joue, on joue cover 4 des deux côtés, d'accord Spider, Spider. Ensuite on va donner tous les calls en minuscule, tous les calls qu'on va faire post-snap. Donc du coup la communication entre les joueurs. Donc les corners ils vont avoir un smash rules, donc ils vont avoir un smash call et ils vont avoir un under call. C'est quoi Smash et Under C'est très simple. C'est très simple. Un Smash, du coup, c'est un tracé qui s'arrête comme ça, qui break. Dans la Smash Rules, moi, je mets le comeback. Ok Ça, pour moi, ça fait partie de la Smash Rules. Donc, du coup, c'est un tracé hook, un tracé hameçon. D'accord Et du coup, Under, c'est tous les tracés qui vont être comme ça. En dessous de la, en dessous de la ligne des 5 yards, dans ce qu'on va jouer là, dans la cover 4 qu'on va jouer. D'accord Par contre, euh, Slant euh, n'est pas un tracé Under, c'est une Slant. C'est... Une des variantes, mais je vais, je vais pas trop rentrer dans ces détails là, ok. Et là, du coup, Sam lui a in in call, lui c'est pour tous les tracés qui vont casser en dessous de lui, donc c'est comme un tracé under, un hein, in sauf que c'est pour les linebackers, ok. Et il nous reste un call à faire pré snap, pardon que j'ai oublié, c'est Mike qui va placer la, la, la, la D line par rapport à la force qu'on aura donné au front, ok. Donc là, ça va être Linda. Ou, euh... oh, attendez, je vais prendre un left-right différent de ceux que j'utilise d'habitude, ça me fera faire des trucs différents. Euh... Où est mon, voilà. Alors, du coup, là, regardez, euh, Lname et R name, donc du coup, pour gauche-droite. Et on peut prendre, euh, je sais pas, euh... Euh... hop, euh... allez, Laura et Roméo, ça me plaît bien. Ok. Laura. Roméo. Ok. Parce que ce qu'on va faire dans ce playbook, du coup, c'est divorcer le secondaire du front, d'accord on, euh, on va avoir une force du front, on va avoir une force du, une force du secondaire, ok On pourrait diviser en trois parties, c'est-à-dire que on pourrait avoir une force pour ces gars, ok On pourrait avoir une force pour ces gars, et on pourrait avoir une force pour les quatre gars qui sont derrière, ok et on pourra avoir trois forces dans notre playbook. Ça, ça pose aucun problème. Et au contraire, au contraire, chacun a sa force et mieux on se porte. Okay le secondaire, on va le mettre petit côté, grand côté. Donc là, par exemple, on va avoir boundary Safety, Field Safety, Field Corner, boundary Corner. Okay Eux, ils sont alignés petit côté, grand côté. Maintenant, parce qu'on joue un vrai 43 avec trois vrais linebackers, on va mettre Sam au tight end. Okay et du coup, Will, à l'opposé du Sam, avec Mike, qui est toujours notre vrai Mike Linebacker, qui est attaché au gap A. D'accord Ça, ça va être nos règles. D'accord Donc, ces règles-là, par exemple, on pourrait les, on pourrait les, on pourrait les écrire euh, ici. Je reviendrai sur ce document après, mais c'est juste pour ne pas oublier. Donc, du coup, on va mettre corner, enfin, secondaire, ok, euh, au field, d'accord Linebacker, virgule, à la formation. À la formation, ça veut dire qu'on s'aligne au tight end, du coup. Et du coup, on va mettre euh, la ligne au okay. run, au running back. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça juste après. Donc ça, c'est pour définir nos forces. Donc là, vous voyez que le coach note est pas mal dans ce truc-là. Donc maintenant qu'on a fait notre, notre slide, on a fait notre petite slide comme ça, tranquillou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller cette slide dans le fichier que je vous ai montré juste avant. Donc là, ça c'est le fichier. OK, là je vais copier-coller ma slide. Et là, la magie de Google Drive, c'est ça, c'est que là il nous propose d'associer la slide à la présentation. Donc je vous montre si je fais coller là. Et que par exemple, j'ai rajouté un truc maintenant. Je fais un truc gros exprès pour qu'on voit. Attendez. Si j'ai rajouté un truc maintenant là, comme ça, je reviens ici. OK, il va savoir que j'ai rajouté évidemment, ça marche pas quand tu as envie de montrer. Ça c'est ouf. Ça me rend dingue. OK, attendez, je rafraîchis les pages. Et là normalement ce qui va me faire c'est proposer la possibilité de voilà, mettre à jour la slide ici là. Hop là. Et là du coup, j'ai ma slide qui se met à jour. Donc on voit bien le carré que j'ai rajouté. Donc ça c'est super pratique et du coup, le, cet aspect qui se met à jour tout le temps sur Google Slide est vraiment intéressant. D'accord. Donc alors enlevé le carré, je remets à jour. Donc là notre package c'est Land animals donc animals OK. On n'a pas de sub-package ici. Là, vous mettez le nom de votre équipe, le logo. Et puis là, du coup, c'est pareil. On va remettre ici, front-under, pas de pression, ok Coverage, spider. Et là, on remet la formation, donc du coup, euh, gun-twins. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que c'est lisible pour vos gars, et c'est simple, et c'est pratique, d'accord Ensuite, il va falloir remplir le tableau. Donc le tableau qui est en bas. Mais avant... Je voudrais vous expliquer pourquoi, pourquoi est-ce qu'on met le front de cette manière-là. Ok. Et, euh, ah oui, par contre, on voulait un front avec un, avec un, pardon, avec un nose, euh, avec une technique une avec un, un nose en technique 1. Donc du coup, je vais mettre le nose en technique 1. Ok, donc là, vous voyez, on peut, on peut modifier les shades ici, et puis là, je vais mettre le nose en technique 1. Voilà. Donc ça, c'est mon nose. Ok. Donc la raison pour laquelle on met ce, ce, on, met ce, on met ce front comme ça, et ça on en reparlera dans le prochain live, le, donc le live de la semaine prochaine ça parle de run-fit, donc je vous expliquerai tout par rapport au front. Et la raison pour laquelle on fait ça c'est simple, c'est qu'on veut protéger, d'accord on veut, on veut enlever un maximum de double team à l'attaque, d'accord Donc là en fait vu qu'on a le running back qui est de ce côté là, on assume que sa course elle va être à l'extérieur comme ça, qu'elle va être horizontale, d'accord le fait d'assumer ça, ça va nous permettre de placer la tech 3. Maintenant que j'ai placé la tech 3 de ce côté, le fait d'être en under, parce que si la force de mon front, c'est le running back, je suis en under, c'est-à-dire que ma tech 3 est à l'opposé de la force, et ma force, c'est le running back, donc ma tech 3 est à l'opposé de la force. Maintenant, je suis man to man, ici. C'est-à-dire que du coup, là, il n'y a pas de double team possible. Là, je ne suis pas de double team, pas de double team. Là, j'ai un double team qui est possible, d'accord Et là, j'ai ça, ou alors ça, ok mais dans tous les cas, j'ai qu'un double team. D'accord C'est pour ça qu'on va mettre la Tech 3 à l'opposé du run. C'est une très bonne raison de mettre la Tech 3 à l'opposé du run. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on va jouer le jeu d'options, etc. Mais, ah, c'est un autre débat. Là, on parle de comment faire un playbook, mais dans, dans l'idée, c'est ça. Et je vais vous expliquer après pour le jeu d'options. Donc, voilà pourquoi on a mis la Tech 3 là-bas. Donc là, par exemple, on va donner, vu qu'on a mis la Tech 3 à droite, on va donner Romeo. Tout simplement. Tout simplement. <rire> Mahamé demande le nombre de bliss dans le base package. <rire> ah, énorme, énorme. Merci, j'adore les private jokes comme ça. Euh, donc du coup, là, pareil, je mets à jour ma slide et on est parti. Donc, <coughs> on arrive au tableau. Le tableau de responsabilité, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, j'ai un peu changé d'avis là-dessus euh, pour, pour, pour être franc avec vous euh, moi j'aimais bien le fait qu'il n'y ait pas de tableau et finalement je trouve ça vraiment plutôt pas mal et du coup je vais vous expliquer comment je fais un tableau et euh, c'est la méthode de John enfin ça doit pas être sa méthode mais en tout cas c'est une de ses méthodes à lui, peut-être que je me la suis un peu appropriée aussi j'en sais rien mais John Falk du coup et l'idée elle est simple elle est ce qu'on appelle SAKR donc Stance alignement keys et responsabilité à, à ça moi j'ai rajouté technique c'est quelle technique on va utiliser sur le jeu d'accord pour du coup correspondre à notre responsabilité Il n'en a pas encore parlé après une heure de live <rire> Ah j'adore non pas de blitz ce soir désolé donc du coup stance pour notre dn par exemple ça va être trois points ok pour vous montrer comme c'est simple alignement tech 5 d'accord keys du coup tacle est-ce que ça peut être plus clair Je pense pas. Responsabilité sur la course. On va dire... Attends, je vais mettre un B-End. Be ça, c'est important. Voilà. Euh, responsabilité sur la course. Donc B-End, be c'est notre, notre D-End côté Gab-B. B-End. Okay c'est important parce que du coup, avec ce front-là et le système qu'on est en train de jouer là, on va devoir avoir des, des, des, des choses particulières pour le Gab-B. Du coup, responsabilité sur la course. Ok, gap C, technique, on va appeler ça feel inside, ok, fill inside c'est euh, ça, attendez je vais vous montrer, laissez moi le temps de chercher une vidéo, téléchargement, comme ça je vous montre 2-3 trucs, euh, au passage, mais ça encore une fois, euh, je, je vous parlerai de tout ça euh, la semaine prochaine dans le live run fit, euh, mais juste pour vous montrer une petite vidéo, alors une seconde. Le temps que les disques durs se mettent en route. Tac, euh, toc Ah toc. Oh non mais c'est ouf ça. J'ai pas de vidéo de ça. Si quand même. Euh, ah oui c'est ça. Ressources football. Clinique. LSU. Voilà. Donc finis ça et technique c'est ça. Donc... L'idée c'est long arm et après cette de feel, feel inside dans le gap b d'accord donc là je vais pousser le joueur et après je vais, je vais avoir cette technique de rip pour feel inside dans le gap b ok donc j'attends qu'il fasse sa technique donc là en plus vous voyez comment ça se drill, c'est pas mal boom ok sur le terrain comment ça marche du coup ah ouais ça c'est juste les drills euh, hop feel inside donc on va regarder ce joueur là le 97 je crois Ok, regardez, boum, je crée de la séparation, ok, je pousse, et je fais inside. J'ai une autre vidéo, je crois. Euh, par contre, je ne sais plus lequel c'est. Ouais, si, là, on peut regarder le dn à droite, le numéro 23, qui est en jet. Non, pardon, je vous dis une connerie. Là, le 97, du coup, voilà, pardon, 97 ici, boom je sépare, long arm feel inside ok là on crée un fumble tant mieux ok pourquoi on fait ça parce que on est 5 dans la boîte il nous faut un mec pour jouer le gap b ok on a dit qu'on avait une d line un front 4 avec un mec puissant ok Ben bah, on va faire ça voilà ça c'était c'était votre proposition donc du coup je m'adapte à ce que vous me donnez donc là on va fill inside parce qu'on sait qu'on a une d line qui est puissante et qu'on est obligé de jouer un front 4 d'accord donc responsabilité gap c feel inside sur la passe responsabilité ok on va on va on va dire on va dire euh, on va dire euh, passe rush d'accord passe rush ça veut dire qu'on est libre d'aller au QB. Euh, pardon QB, pardon technique passe rush voilà donc ça on a décrit pour le dn après donc stands pour le nose pareil trois points ok alignement technique 1. ok keys centre responsabilité gap a technique gap contrôle Ok, responsabilité sur la passe, ok, on va mettre correct, technique, euh, technique correct, pardon, et responsabilité du coup, QB. Correct ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup on va laisser le, le DN passe rusher violemment et nous du coup on va lire le jeu. C'est-à-dire qu'on va engager le bloc, créer un peu de séparation, lever les yeux. OK, et maintenant, on va corriger le dien. Si le dien croise ma face, je suis contain. OK, si le dien reste à l'extérieur, OK, je peux continuer de bull rush. D'accord, mais on va corriger. Donc ça, c'est des règles de pass rush. Ouais, ça, ça mériterait, un, ça mériterait un live en entier, mais bon. OK, donc technique pour le, le, le tackle Pareil, 3 points pour la stance. 3 points, alignement, tech 3. D'accord, keys. Guard, responsabilité, gap B, technique, gap control, okay. responsabilité sur la passe, QB, technique, correct, exactement comme le nose. Et du coup pour le end qui n'est pas côté big gap, on va reprendre exactement ça. Donc là ce qui est bien aussi avec ce truc c'est qu'on peut faire des copier-coller qui sont assez rapides. Okay. Et là ce qu'on va faire c'est, responsabilité, euh, là c'est gap C et là c'est long arm long arm c'est feel inside mais sans le rip inside OK c'est exactement pareil du coup toute la partie où le mec est comme ça tac tac tac tac tac vous allez pouvoir l'utiliser ça d'accord euh... on reviendra après sur les linebackers avec le jeu d'options, on va modifier des choses dans la D-line maintenant du coup sam technique flat foot flat ça veut dire qu'on est pieds parallèles alignement en 5 par apex ça veut dire qu'on est 5 cartes de profondeur apex entre les deux joueurs Mesh, qui euh, de lecture pardon mesh, tout ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'on va lire la transmission de balle Okay et qu'une fois qu'on sait que c'est une passe, nos yeux vont à deux. Tant qu'on n'a pas eu la transmission de balles, on est dans le run-fit. Okay donc, responsabilité, crease, donc ça c'est du vocabulaire de run-fit, et technique, du coup on va mettre, il euh... n'y oh, a aucune technique à mettre là-dessus par contre, pour être sincère. Donc crease c'est quoi Si je reviens là-dessus, là pour moi j'ai outside, outside gap, ça c'est Ali. Ok Et le crease, c'est ça. Voilà. Ça, c'est dans ma nomenclature, c'est ça. Ok Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Sam, ok, est responsable de l'espace entre numéro 2 et le tackle. Ok et il me semble qu'il est parfaitement placé pour faire ça. D'accord Donc du coup, crease. Ok Sur la passe, responsabilité, match 2, parce qu'on va jouer cover 4 match. Ok Match 2. Out. Ok Technique. Catch. D'accord aussi simple que ça. Euh, wall, pardon. Pas catch. Hop là. Will va avoir exactement la même chose. Euh, Laissez-moi une seconde. Je copie-colle. Hop là. Ctrl-C, Ctrl-V, Will. Ok Will va avoir exactement la même chose. Mike, maintenant, stance, pareil. Flat. Technique. Euh, alignement, pardon. 4 parts. Technique 0 ou technique 10, qu'est-ce que j'ai mis technique 0 on va le mettre tech 10 4 par tech 10 parce que du coup on a le, le noose qui est en tech 1 hop là donc là vous voyez du coup ce qui est pas mal c'est que je vais pouvoir corriger directement mettre à jour, hop là, et c'est corrigé avec, euh, avec mon truc directement euh, kiss du coup on va mettre euh... hop, hop, hop. Euh, laissez moi réfléchir qu'est-ce qu'on va mettre là on va mettre Mesh 2-3. Wow. Oui, on va faire ça. Responsabilité du coup sur la course. Gap A. Technique. Fill and scrap. Ok, fill and scrap, ça veut dire qu'on va descendre dans le gap et on va scrap over sur le jeu. Euh, vraiment important ça, fill and scrap. D'accord euh, Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Le, le run fit, ça sera le prochain live. Responsabilité du coup, match 3. Euh, responsabilité sur la passe, pardon. Match 3 parce qu'on joue un match, ok, et technique wall, ça ça n'a pas changé, voilà et du coup maintenant on arrive au DB, donc stance ce qu'on peut faire c'est euh, ce qu'on peut faire pour la la, la, la, la stance c'est euh, du coup euh, se dire par exemple euh, square stance, cest à dire qu'on va partir sur backpedal alignement 6 par 1 par exemple ok, keys du coup on va mettre mèche. to one ok <rire> no comment pour le backpedal non mais sinon si je commence à parler de trucs nouveaux on va jamais y arriver ok qui mèche to one responsabilité du coup sur la course outside ok technique squeeze squeeze ça veut dire que ça c'est une question qu'on me pose beaucoup euh, qu'est ce que doit faire le corner est ce que du coup il doit prendre l'extérieur non en fait ce qu'on veut c'est que le corner il pousse le receveur qui vient le bloquer contre le jeu, comme ça il réduit l'espace, c'est ça qu'on appelle squeeze, ok Maintenant, responsabilité sur la passe, match one, ok, up and out, c'est-à-dire qu'il va prendre que ce qui est vertical et outside, donc pas grand-chose, en gros, ok Technique, euh, technique backpedal, lol, tac tac, ok La bande Corner, on a la même chose. Non, on joue les... très bonne question. On joue les corners Inside Shade. 6 par 1 pour moi, c'est Inside. En fait, si je précise pas, c'est Inside. Si je précise, c'est Outside. C'est une bonne question tu vois, que tu viens de me poser là. Du coup, les Safety, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle Inside Foot Up. Stance IFU. Donc, C'est-à-dire que c'est la jambe intérieure qui est en avant. Alignement 10 par 1. Donc Inside. Keys. Mesh tout Ok simplement responsabilité sur la course Ali donc l'espace entre numéro 1 et numéro 2 technique correct c'est à dire que du coup on va corriger l'overhang le joueur qui est en dessous de nous on va le corriger hop. sur la passe match two. hop match tout je vais y arriver up c'est à dire qu'on va prendre que les verticales de numéro 2 Ok, technique, back pedal. On va mettre scooch plutôt. Scooch, ça veut dire qu'on va foot, foot, bon, foot replace. Pour utiliser des mots simples. Allez, foot replace. Voilà. Et là, du coup, on a la même chose. Donc là, on a rempli notre tableau de technique. Donc vous pouvez voir, c'est quand même relativement précis. Ok, maintenant, du coup, on a dit qu'on joue une équipe qui joue de l'option. On joue On joue, une, on joue, quelques, fin, on joue un. On joue, un, on joue dans une ligue où il y a de l'option et où il y a de la RPO, d'accord Du coup, comment on va défendre la RPO avec ce qu'on joue là C'est très très simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un joueur responsable du run et un joueur responsable du QB, d'accord Le fait qu'on est ouvert ici, ce gap B là, fait que le QB peut encore porter le ballon, d'accord Maintenant, on a notre troisième option de la RPO qui est notre bubble, qui est comme ça, d'accord Le truc, c'est que il va nous falloir quelqu'un pour chacune de ses responsabilités. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cross-read. Okay Sam va lire Q. Okay et Mike va lire le run. On va cross-read. Et du coup, quand ça, si le run était de l'autre côté, on aurait cross-read avec Will. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Maintenant, on sait que Dien est fill-inside. C'est-à-dire que du coup, si QB garde la balle et qu'il décide de, garder le, de rentrer dans le gap B, le Dien est fill-inside dans le gap B. Ça veut dire qu'il va rip dans le gap B. Ok, boum boum. boom, boom, boom. séparer, rip dans le gap B, comme je vous ai montré sur la vidéo, simplement parce que ce qu'on veut, c'est protéger Sam, d'accord Sam qui, du coup, euh, est responsable du QB. Sam a Q dans l'affaire, d'accord Du coup, pour jouer la RPO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer hang Technique. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que c'est Heng Technique. Euh, j'ai une vidéo de ça, je crois. Alors, pareil, du coup, il faut que je retrouve la vidéo. Euh, Donc quoi est-ce que j'ai mis ça, bon sang laissez-moi une seconde est-ce que c'est ça non euh, hop, hop, hop. c'est chiant je sais que j'ai dans l'ipad mais ah si c'est là eng ok on va regarder le sam qui est juste ici donc là vous voyez le, le running back est de son côté exactement dans le même cas de figure que ce que je viens de vous dessiner ok eng technique c'est ça voilà, donc c'est le paradis sur terre. Si vous êtes linebacker, c'est le paradis sur terre. Je vous remets, je bouge pas, je bouge pas, je bouge, ok Hang technique, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, je vais valider que le QB ne court pas vers moi, là, parce qu'on a besoin de mon aide ici. Si QB garde la balle, là, on a besoin que moi je puisse descendre là, ok Hang technique, boom, d'accord Et après, du coup, je vais, vais faire ma poursuite sur le jeu, je cutback player. oui tu mets la photo pour Hang, ça passe, très bonne remarque. Okay. Donc ça, c'est Eng technique. Donc du coup, là, dans notre tableau de responsabilité, on va faire des modifications maintenant. Sam Eng, Keys, OK. Mesh Toutou, on va préciser ça. On va mettre QB okay, au travers du Guard. D'accord Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que du coup, on va lire le, gua, le Q au travers du guard. Comme ça, s'il y a un pool, etc., je peux réagir en fonction du pool. Okay Et c'est facile pour moi parce que du coup, si je suis... Euh... Euh, attendez, je vais refermer la vidéo. Je suis là. Okay là, avec l'angle que j'ai, vous voyez bien que c'est facile de lire au travers le guard. C'est facile de lire Q au travers le guard. Okay avec l'angle que j'ai, c'est parfait. Et après, évidemment, mes yeux vont aller à 2 à si c'est une passe. Okay parce que j'ai match 2 donc du coup QB au travers du guard tout tout. on pourrait mettre en français euh, A2 ok. donc ça c'est l'idée d'accord si vous si vous faites battre sur le jeu d'options c'est parce que généralement il n'y a pas assez de règles pour ça alors est-ce que tu échanges ça mais Will Wills in running back ça ligne de l'autre côté non par contre on va changer le front du coup on va donner euh, Roméo euh, au lieu de donner euh, euh, Laura et euh, du coup, on laisse ça. Mais Will, on peut pas changer ça. Mais Will, s'il y a un jog motion, jog motion, c'est juste, euh, tu vois le, juste ça en fait. Le mec va passer de l'autre côté là-bas. Il jog motion. On peut pas, on peut pas se permettre de, on peut pas se permettre de switch ça. Mais Will, ça va trop vite. Ok. Par contre, Will est capable de hang technique aussi quand c'est lui qui a le gap B. Parce que du coup, si la ligne flip, si je flippe la ligne avec le run, du coup, lui aussi va changer de gap. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, c'est pour notre euh, notre euh, mince notre Sam, ok Là, notre Mike, lui, il a Mesh tout 3, ok Et du coup, on va mettre QB. QB tout euh, Running back, pardon. My bad. Running back tout 3, ok Et là, du coup, on a mis nos responsabilités pour le jeu d'options. Évidemment, ça, vous devez l'expliquer à vos joueurs, vous pouvez pas balancer ça brut dans le playbook. Mais s'il y a un doute, au moins, c'est là. Du coup, tout ce qui est les termes, long arms, scrap, etc., vous allez pouvoir le mettre dans le... Vous allez pour... Ça, vous allez pouvoir le mettre... Dans le lexique, etc. Ça, c'est vraiment important de détail Est-ce qu'il y a des questions là-dessus On a encore 18, c'est incroyable. Ça fait 1h15 qu'on est live, là. On n'a jamais été si nombreux après aussi longtemps. Fierté. OK Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis -vis de ça Et donc, la dernière option qui nous reste à mettre, c'est la, RP... la, la passe de la RPO. Donc, du coup, le truc, c'est... Vous êtes d'accord avec moi Que si Sam, il est hang ici, okay, il ne peut pas jouer la bubble il ne peut pas jouer la bubble. Du coup, on va donner un do it. Do it, ça veut dire que c'est le safety qui va prendre la bubble. Safety, dès qu'il va dire bubble, il va foncer dessus. Do it. Ok Fais-le. Wow, quel traducteur. Donc, ça, on va lui mettre au safety. Field safety. Keys. tout, toutou. Ok Et là, on va mettre dans les responsabilités de course. Parce que la RPO, c'est une course. Ce n'est pas une passe. C'est une course. Ce n'est pas parce qu'il y a une troisième option qui est une passe que c'est une passe. C'est une course, tout montre course, la ligne montre course, le QB montre course, le run montre course, tout le monde montre course. Donc c'est une putain de course. ok Donc là, on va mettre dans les techniques responsabilité. ok On va mettre RPO, entre parenthèses par exemple. RPO rules, du coup, on va mettre do it. Ou alors responsabilité, pardon, 2. Voilà. Et là, on va mettre. Je vais y arriver. Do it. C'est important de préciser ça. C'est très important. <rire> mais c'est quand que tu blitzes, très bonne vidéo, j'apprends. <rire> ah, j'adore. <rire> j'adore. Tu sais quoi Je vais en parler de ton blitz. Je vais en parler. Je vais essayer, OK Donc là, on a rempli notre feuille. On a rempli notre feuille pour deux par deux. Du coup, maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on décline cette formation-là. D'accord Donc la première chose qu'on va faire, regardez. Donc là, j'ai copié-collé ma slide. Ok J'ai mon jeu de base qui est comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est dupliquer la diapositive. Clic droit, dupliquer. C'est simple. Et là, on va mettre le run de l'autre côté. Ok On va juste mettre le run de l'autre côté. Du coup, si je mets le run de l'autre côté, ça flippe le front. Et si ça flippe le front, du coup, on a Laura au lieu d'avoir Roméo. Donc je vais changer ça. Cette slide-là, je vais la copier-coller dans mon playbook, dans cette partie-là du playbook, qui est du coup tous les, tous les ajustements, en fait, finalement. D'accord Donc là, on va ici, on va mettre front, under, pas de pression, désolé, Mahameh, coverage, euh, on a mis spider, ok, versus, du coup, gun twins, FIB, running back Bandari. D'accord Ensuite, du coup, on va avoir quoi On va avoir Tyden, par exemple. Si on a Tyden ici, qu'est-ce qui se passe D'accord Si on a numéro 2 qui est Tyden, bon, du coup, on a forcément ce mec qui est off. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ajuste le front ou pas Est-ce que. Bon, du coup, il faut se poser des questions. Ça, c'est des choix qu'on va faire. Nous, par exemple, là, on va faire le choix. Ok On va faire le choix de mettre Will. D'accord Par exemple, en tech, en, tech, euh, en tech 50, derrière le. Derrière le, le, le guard, pardon. On peut faire le choix de mettre Mike en tech 0 pour avoir un peu d'oxygène. Ok. Ça, ça peut être un ajustement. Et du coup, ces ajustements-là, pour qu'ils soient visibles sur la slide, on va les mettre ici. Donc là, on va les mettre par exemple en bleu. Okay. Donc là, on va mettre 0. Ça, c'est les ajustements qu'on va faire. Okay. Et là, on va mettre du coup 50. Comme ça, on les voit sur les petites slides en bas. Euh, du coup voilà Et là du coup ce qu'il faut comprendre c'est qu'il nous manque quelqu'un dans le run fit Ok Ce quelqu'un parce qu'on joue cover 4 ça va être bandari safety Donc du coup on va mettre bandari safety à 8 yards Ok à toujours, On joue toujours cover 4 sauf que maintenant on le met à 8 yards Ce qui fait que ce qu'on va vouloir faire c'est que le jeu bounce Ok On va vouloir faire que le jeu bounce Donc là c'est pareil cette slide là Il faut que je la duplique Et que je la fasse des deux côtés Avec le run là Auquel cas là du coup je vais flip mon front Okay. et là c'est pareil. Du coup, le gap qui est, par... Le gap qui est fait par le tight end, ça va être mon safety. Ça vous semble un peu fou comme ça, mais ça l'est pas. Et si ça vous intéresse de savoir, du coup, il y, a... y a tous les cliniques que j'ai fait sur le quarter qui vont vous en apprendre beaucoup. Euh, ouais, bon, faut que j'arrête de faire l'autiste. Voilà. Donc, tac et tac. Donc là c'est pareil. Ces deux formations-là, je vais les copier dans mon template. Boom. Ok. Et là, on va mettre c'est pareil. Là, on va nommer. Donc, du coup, ici, on va mettre Under Spider. Oh merde. Pardon. Hop, j'arrive. Under Spider versus Gun Twins Pro Far. Parce que du coup, là, on a un Titan qui définit une force, donc on a Pro Far. Ça, on en a pas besoin. Et là, on a pro... Ça, c'est juste ma terminologie, les gars. Il ne faut pas... Faut pas, faut pas euh, euh, Nier. Ok. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions Donc là, en fait, on va décliner toutes les deux par deux qu'on peut avoir. Salut Benoît. Un Benoît tardif, mais un Benoît quand même. Donc là, on va décliner toutes les deux par deux qu'on peut avoir. Ok. Donc avec FIB, avec du coup euh, le tight end Bandari, le tight end côté field, etc. Et comme ça, du coup, les joueurs vont pouvoir être au clair là-dessus. Ensuite, il faudrait qu'on refasse, par exemple, ici, là, qu'on refasse une page, une page générale avec nos ajustements sur trips. OK Parce que du coup, je vous ai dit, on fait un base package, donc on veut tout avoir dedans. Là, ce qu'on aurait pu mettre aussi, euh, dans, dans le playbook, là, je vais dupliquer, c'est l'ajustement de cette couverture-là. Si on a un stack, qu'est-ce qu'on fait si on a un stack D'accord bah, Si on a un stack, OK On va jouer peut-être outside shade avec le corner. OK Je garde ma cover 4. Ou alors peut-être qu'on va switch le coverage, peut-être qu'on va jouer une cover 2, je ne sais pas. Ok, ça c'est à vous de me dire. Tout simplement. Manque Hugo et la Dream Team est là, ouais, c'est exactement ça. Donc du coup là c'est pareil, je vais recopier-coller ça, je vais le remettre dans le playbook. Sauf si ça me demande un ajustement conséquent, auquel cas, auquel cas ça change des choses dans le tableau, concrètement, beaucoup trop... Euh, au point que du coup les petits trucs en bleu c'est pas assez là du coup je vais, je vais savoir leur mérite de refaire une page ce qui serait le cas sur la trips ce qui serait le cas sur la trips par exemple ok euh, voilà du coup euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir je vais répondre à quelques questions si vous en avez euh, mais euh, voilà je voulais vous montrer ça ce que j'aime bien avec cette façon de faire c'est qu'elle a plusieurs avantages un elle vous permet de poser vos idées concrètement c'est à dire que du coup euh, concrètement poser vos idées tout mettre en place. C'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir prendre le temps de relire ce que vous avez fait, prendre le temps du coup de vérifier vos ajustements, etc. C'est vraiment important. Euh... Du coup, euh, la deuxième chose que ça va vous permettre de faire, c'est d'être précis avec vos joueurs. D'être précis sur, euh, sur les choses qu'ils ont à faire et les responsabilités qu'ils ont à faire. Du coup, euh, ça, ça, ça c'est pareil. Eng technique, par exemple. Eng, ça va être dans votre lexique. Vous allez expliquer ce que c'est. Et du coup, l'avantage avec G-Drive, Regardez, je vous montre un truc tout bête. Si là, par exemple, je veux mettre. J'utilise Google Drive, du coup. Je vais mettre la vidéo de Heng Technique dans le Drive. Donc, admettons, je la mets là-dedans. Là, juste ici. Je vais essayer de la télécharger. Hop, juste pour vous montrer. Tac. Là, regardez, je glisse la vidéo dans. Admettons que vous organisiez ça mieux que ça. Hein. Ok Je glisse la vidéo dans le Drive. La vidéo upload. Ok Et Une fois qu'elle est uploadée. Je vais juste pouvoir faire un copier-coller du lien de la vidéo. Je vais pouvoir le mettre dans le playbook. Les mecs ont accès avec la vidéo. Juste sur la technique. Huddle, okay. c'est bien parce que Oodle, tu peux faire le, le jeu complet. Ok, Mais là, on peut mettre juste un lien sur la technique. Et ça, c'est vraiment super cool. Euh, du coup, la vidéo a chargé. Hang Technique, voilà. Donc là, je vais faire clic droit. Ok, Je vais faire obtenir le lien. Là, je vais mettre le lien en tous les utilisateurs disposant du lien. D'accord. Copier le lien. Et là, juste sur mon playbook, Hang Technique. Où est-ce qu'il est mon Hang Ici, euh, technique hang. Ok, là, je vais faire sur, surligner, lien, coller. Et là, du coup, à chaque fois que les mecs vont passer dessus, la vidéo va s'afficher, là, c'est parce qu'elle n'a pas encore été traitée par Google. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est vraiment top. Là, je vais faire un dossier, je vais mettre exemple, live playbook, comme ça, si vous voulez, euh, live. Si vous voulez télécharger le, le lien, avec tout ça, vous pouvez... D'accord Donc, playbook du live, playbook du live, hang, voilà. Et quand vous déplacez la vidéo dans le dossier, ce qui est cool, euh, ce qui est cool, c'est que du coup, euh, le lien reste fonctionnel. Euh, du coup, voilà, j'espère que... Alors, est-ce qu'il y a des questions euh, Tu as la même chose pour les vrais gars sur le terrain, l'offense Quelle violence Mais quelle violence Que du love, les gars, que du love Tranquille euh, du coup, euh, coup voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas dans la description du live euh, l'accès au template playbook gratuit. Okay vous mettez votre lien, vous téléchargez, c'est gratuit. N'oubliez pas l'accès euh, au euh, coach antivirus euh, stuff du coup, euh, qui vous explique comment faire des meetings sur Google, euh, avec Google Meet, qui vous explique... Euh, comment faire une fiche de présence, comment faire un linktree, comment garder contact avec vos joueurs. Euh, tout plein de trucs auxquels, on, auxquels moi j'ai pensé que j'ai voulu partager avec vous. Tout est expliqué avec des vidéos, tutos, etc. C'est pareil, vous mettez votre mail, boum, ça télécharge chez vous et c'est réglé. Euh, dernière chose à vous dire. Comme je vous ai dit, semaine prochaine, beaucoup d'annonces pour GB. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il euh, y a le lancement euh, de plein de trucs. ok Tease encore un peu. Et euh, Du coup, on fait ça mercredi prochain. On va parler de RunFit. Du coup, RunFit, euh, de... comment est-ce qu'on défend la course okay Comment est-ce qu'on crée des règles de RunFit pour ne pas être battu sur la course Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des questions euh... Ok, Fred qui dit, Brice qui dit, « Fred, tu es trop chauvin avec tes mecs. <rire> » Je... Ok, les gars. Je suis vraiment content. J'espère que ça vous a plu, le fait que ça soit un peu interactif, que vous décidiez de ce qu'on fasse. Si ça vous intéresse, Live Match Quarters, il euh, y a plein de contenus sur Cover 4 match, il y en a plein de contenu sur ma chaîne, il y a un clinique complet sur mon site internet, vous allez sur mon site internet, e split coverage. ça vous explique comment installer tout ça, euh, du coup, si ça vous botte, parce qu'on a parlé un peu de ça, vous pouvez y aller. Euh, moi, en tout cas, je suis très content, c'était vraiment cool ce soir, les gars, c'était détendu, c'était zen. Euh, N'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie, et puis, euh, moi, je vous dis à bientôt, à bientôt sur French FrenchDB, les gars, merci pour tout, et puis je vous souhaite une bonne soirée, bon confinement à vous, et bon courage. Ciao ciao. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme tu peux le voir, il y a énormément de changements sur le plan JV en ce moment. J'ai lancé une école en ligne. Le lien de l'école est dans la bio et ça va te proposer de t'abonner à la newsletter, ce que je te recommande de faire parce qu'il y a plein de surprises qui arrivent avec ça et des petits cadeaux, etc. Et si tu veux toutes les informations, le meilleur moyen c'est de t'abonner à la newsletter. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je te dis à bientôt.